Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo conduite commentée mais à moto Alors pour l'instant je vais aller toujours tout droit Je surveille juste derrière que je ne sois pas suivi de près Devant ça ralentit un peu, je freine aussi J'essaie de gérer mon équilibre Je vais jeter des coups d'œil, un deuxième et j'y vais Alors je serre bien le côté droit, je fais attention à regarder au fond Un petit angle mort à gauche et clignotant Ici, on me dit que c'est limité à 30 km h pas de souci, il y a une école. Ce premier passage piéton, il est vide. Et là-bas au fond à droite, je vois un piéton qui approche. Petit signe de la main. Je gère l'équilibre, j'évite de m'arrêter. Et je réaccélère une fois que le piéton a traversé. Donc là, je suis vraiment prioritaire. Je suis sur la route principale. Petit coup d'œil à gauche. Ok, le passage piéton est vide, les piétons ils discutent. Ici, j'arrive à voir de gauche à droite qu'il n'y a pas de piéton. Ok. Alors là, je reste vraiment vigilant, j'ai pas de visibilité, je freine un petit peu, je rétrograde en seconde d'ailleurs. Et je vais aller tout droit. Alors tout droit, bord droit, j'ai un CD le passage, je jette un deuxième coup d'œil, un troisième allez j'y vais, ok, donc là je fais attention parce que lui il s'arrête, il est mal garé alors ça se voit pas à la caméra mais j'ai mis un coup de guidon après avoir surveillé évidemment mon rétro et j'ai mis aussi d'ailleurs le clignotant donc je ralentis un peu mais lui normalement il me regarde, ok allez ici c'est vraiment dégagé, je relance un peu le passage piéton il est vide là-bas en haut il n'y a toujours personne pour l'instant Alors ici, il n'y a pas de piétons non plus. Ok, là c'est vraiment libéré, je relance un peu. Et je mets même la quatrième, puisque je suis à l'aise, en conduite écologique. Donc conduite écologique aussi qui s'applique en moto, si on est à l'aise. Alors ça, c'est pas une priorité à droite. Là, je vais à gauche, rétro-clignotant. Donc il y a une voiture qui arrive, je ralentis un peu. Je suis prioritaire, ils ont des pointillés. Ok, j'y vais. Alors ici c'est important de chercher par exemple tout ce qui est feu de recul, normalement j'en vois pas à l'avance, je me méfie du passage piéton, à gauche il n'y a personne, il n'y a toujours pas de voiture qui recule, la circulation au fond est bloquée, derrière il n'y a pas grand monde, j'arrive à voir loin à l'avance et je vais aller à gauche rétro-clignotant le placement et j'essaye là aussi de ne pas poser le pied par terre. Un bon motard c'est quelqu'un qui évite les arrêts inutiles, donc pas de pied par terre, Allez, j'ai le temps, j'y vais. Ok, ici je vais commencer à faire attention à mon ongle mort. Donc lui il avance, ok. Alors le piéton, ok, vu à l'avance il n'y a pas de souci, allez-y monsieur, ok. Et on repart, donc toujours pas de pied par terre, assez important. Allez, tout droit du coup. Et là je fais attention, c'est une rue à 30 il y a beaucoup de passages piétons aussi, c'est assez dégagé pour l'instant, pas de priorité à droite non plus, donc même si je suis prioritaire, bah, ça peut valoir le coup de jeter un petit coup d'œil quand même. Alors ici le piéton ne traverse pas, ok, je vais faire attention à gauche sous les arcades qu'il n'y en ait pas d'autres, voilà, ça c'est pas une priorité à droite non plus, ils avaient un triangle vers le bas, et au feu bah, je vais aller à droite, Allez, rétro-clignotant déjà, le passage piéton est vide Je fais attention que ça ne revienne pas sur ses pas Ok Donc là, le feu est rouge, je freine, je rétrograde Je surveille un peu derrière Donc je fais tout pour ne pas m'arrêter Après, si vraiment le feu reste rouge, évidemment Allez, c'est pas grave, je m'arrête, pas de souci. Donc je surveille la couleur du feu, mais pas que Je surveille aussi, hop, qu'il n'y ait pas de piéton Voilà Allez, je vais à droite, j'envoie mes yeux au fond, je gère bien mon équilibre. 30 km h ralentisseur, pas de souci, j'ai vu les panneaux à l'avance. Donc en moto aussi, ben je reste en seconde. C'est plus agréable de prendre les ralentisseurs de manière générale en seconde. Le monsieur à gauche ne traverse pas. Il y a des voitures garées, je vais juste m'écarter un petit peu au cas où une portière s'ouvre. Ça, en deux roues, il faut faire vraiment attention, le coup de la portière qui s'ouvre, c'est assez classique. Alors, je vais aller à droite. Ok, rétro-clignotant quand même. Donc, j'ai pas trop le choix, il y a des sens interdits, mais bon, on ne sait jamais. Oula Ok, lui, il arrivait vraiment vite, alors il avait un stop. Vous voyez, comme quoi, il faut faire vraiment attention, les moteurs le savent bien. Même en étant prioritaire, on peut se faire couper la route. Donc, je pars à gauche, et vu que je suis à sens unique, je vais aller chercher le côté gauche. Donc l'ancien marquage, c'est des pointillés, mais j'ai vu par-dessus la ligne blanche et surtout le stop. Alors là, il n'y a personne. Ok, j'y vais. Allez, c'est bon. Toujours vérifier au moins deux fois pour vraiment être sûr. Alors, le piéton ne traverse pas. Je vais tourner à droite, mais dès que ça va être possible. Ok, donc là, j'ai pas le droit. Il y a le panneau. Ok. Alors, je vais tourner à droite ici. Je fais attention à gauche, à l'angle mort. En fait, on ne sait jamais, mais quelqu'un pourrait se rabattre sur moi. Hein. En deux roues, je n'aurais pas le choix, malheureusement, d'être déséquilibré. Donc, je garde de la distance, c'est important, même si on ne va pas super vite. Vous voyez, là, j'ai un champ de vision vraiment très, très large. Hein. Quand il y a une bonne distance, c'est beaucoup plus efficace. Allez, je relance. Ok, mais là, je fais attention. Quelques appels de frein. Derrière, ça va. Il y a une priorité à droite. Et je relance. Donc là en fait on le voit pas trop mais j'ai fait deux appels de frein avec la main et avec le pied puisqu'en moto on peut freiner avec les deux. Et là je pars à gauche. Allez, rétro clignotant. Je fais juste attention à ne pas couper l'ancien marquage, le zébra. Ok. Donc j'ai pas le même gabarit évidemment que sur quatre roues. Le ralentisseur je laisse rouler. Hop. Pareil pour la descente. Et ici, je réaccélère un petit peu, mais évidemment, vu que ça descend, j'accélère pas hyper fort, c'est pas le but. Je me méfie du passage à niveau, normalement tout va bien. Voilà, attention au rail, il n'y a aucune adhérence avec les pneus d'une moto. La dame à droite ne traverse pas, le passage piéton est vide. Allez, à gauche, j'ai plus qu'à me placer puisque mes contrôles sont faits à l'avance. Le passage piéton il est vide, je m'arrête donc que pour la ligne blanche du stop. Ok, un bon pied par terre, des coups d'œil, allez j'ai le temps, j'y vais. Donc les coups d'œil sont rapides là aussi, il y avait une voiture mais j'avais le temps. J'oublie pas le côté droit du passage piéton, c'est vide, je suis prioritaire, ils ont un stop. Donc je relance un peu ma moto, allez j'accélère à 53ème, ok. C'est vraiment joli ici. Au feu, je vais aller à droite, donc je suis vigilant, le feu est vert depuis longtemps, je surveille un peu derrière. Allez, ça change, freinage fort. Ok. Donc là, il y avait du monde derrière moi, j'ai surveillé à plusieurs reprises, j'ai vraiment verrouillé mes bras et j'ai freiné. Alors, ce n'est pas un freinage d'urgence, hein. un feu vert, ça dure quoi Allez, 10, 15 secondes, 20 secondes maximum. Il faut toujours être vigilant justement, bien surveiller derrière et être prêt à s'arrêter. Donc le feu il est rouge depuis longtemps, il n'y a pas de piéton, ok. Allez, ça va être à moi. La première émise. on y va. Ok, le monsieur il traverse pas en blanc, les yeux au fond, et je vais aller à gauche. Ok, donc normalement je suis prioritaire, il a un stop, je reste vigilant quand même, et je passe à côté du ralentisseur parce que ça c'est vraiment glissant quand on est en moto. Donc là je prends pas le même risque, je reste vraiment au milieu, il y a des fourgons à gauche et à droite voilà et ça n'est pas une priorité à droite puisque c'est un sens unique et là je passe à côté alors vous voyez on peut passer à côté quand on est en moto mais toujours rester vigilant évidemment parce qu'une portière pourrait s'ouvrir par exemple ok là c'est vraiment très glissant j'ai surveillé le rétro je passe à côté et ici je me permets de rouler au milieu au cas où une portière s'ouvrirait alors je vais à gauche Ok, du ralentisseur, je fais attention à la portière, je reviens au milieu et je cherche sous les voitures qui n'y ait pas des pieds par exemple, qui n'y ait pas des piétons non plus. Voilà, aujourd'hui c'est assez calme. Et vous voyez, je vérifie toujours mon rétro avant de mettre un coup de guidon. Au bout à droite, j'ai un cédé le passage et du coup, je vais bien ralentir, bien gérer l'allure, jeter des coups d'œil. Ok ça devrait être. Non, non, non, non. C'est pas bon. Vous voyez, j'ai eu un doute, j'y vais pas. Ça sert à rien de forcer sans réfléchir d'ailleurs. Pas de précipitation. Ok, là c'est bon, j'y vais. Voilà. Allez, ça descend. Petit coup d'œil même si je suis prioritaire. Ici c'est 30, il y a des passages piétons. Pour lui, ça ira. Il traverse pas. Donc là je prends route de peau, 80 mètres à droite, rétro-clignotant, changement de voie déjà, le passage piéton est vide, normalement je suis prioritaire, ok, les voitures blanches, il ben, n'y a personne dedans finalement, elles sont arrêtées là, ok le 30 n'est pas pour moi, donc avant de relancer je surveille bien tout le passage piéton, que personne ne soit en train de reculer, et c'est bon. Voilà les gens, on se revoit bientôt pour une prochaine conduite commentée. Ok, il m'a vu, c'est bon. Donc je relance un petit peu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites-moi aussi si vous avez trouvé original le fait de faire une conduite commentée avec moi en moto. Et si ça vous plaît, d'ailleurs je pourrais en refaire d'autres et pourquoi pas travailler un petit peu les virages. A plus les gens